Laura, peux-tu nous chanter et jouer la mesure qu'on apprend aujourd'hui Si, Do, Ré, Ré Merci Flora. Voici la mesure d'aujourd'hui. La première note commence avec Si. Avec le pouce, Si. Ensuite, c'est la même chose que la troisième mesure. Si, Do Ré Et mais attention la suite c'est pas pareil parce que la troisième mesure on a appris Si Do Ré Et on revenait sur le Si mais aujourd'hui Si Do Ré Et Ré répétez même note que la dernière note Si Do Ré Ré OK alors pour cela, on va répéter cinq fois Ré et Ré, première fois Si Do Ré et Ré, deuxième fois Si Do Ré et Ré, troisième fois Si Do Ré et Ré, quatrième fois Si Cinquième fois. Maintenant, avant de terminer ce cours, on va enchaîner les quatre mesures. Sol, La, Si, Sol, Sol, La, Si, Sol, Si, Do, Ré, E, Si, Do, Ré, et Ré. Bien, voilà, le cours est terminé. Je vous souhaite bon courage les enfants, à demain